Bonjour, et eh bien voilà, je vais donc vous présenter cette jeune ancêtre, cette Renault 4 TL qui date de 1985. Il faut savoir que Renault a produit et vendu des Renault 4 de 1961 jusqu'en 1992. Et que donc, la raison pour laquelle Renault a créé cette voiture, c'était pour concurrencer la Citroën de chevaux qui était un, un vrai succès sur le marché en France. cette voiture, il y a deux ans à une personne qui, euh, qui habitait, euh, qui habite toujours en fait, le, le village de Sémienne-la-Rotonde. On l'a rencontré et elle nous a dit euh, vous ne voulez pas acheter ma Renault 4 euh, parce que moi je n'ai pas de garage pour la ranger l'hiver. Et justement on avait un garage et j'avais envie d'une Renault 4 Et c'est ainsi qu'on est devenu, devenu propriétaire de cette voiture. Donc c'est une Renault 4 TL, euh, 1985 comme je vous l'ai dit. Euh, la peinture n'est pas d'origine, elle a été repeinte avant que euh, qu'on ne l'achète et donc ce qui est amusant c'est que dans cette voiture on peut trouver euh, sur internet euh, des pièces euh, pratiquement d'origine pour la rénovation et par exemple ici ben, je suis en train de rénover les sièges à l'intérieur et vous voyez par exemple que le siège du côté passager est neuf tandis que du côté euh, conducteur il est d'origine et donc voilà. On fera un peu prudent avec les portières. Comme je vous disais, c'est une voiture de, de 1985. Elle a une cylindrée de 845 cm3 pour à peu près 34 chevaux. Non, pas à peu près, mais pour 34 chevaux. Ce qui est, quand on compare aux voitures d'aujourd'hui, qui sont en moyenne de 150 chevaux, 120, 150 chevaux, vous voyez un peu la différence. Vous voyez, les portières s'ouvrent parfois difficilement. Et l'intérieur, comme je vous disais, est encore à rénover. Vous voyez la, la taille des, des roues et des pneus qui ressemblent un peu à des roues de, de moto mais euh, finalement ça tient assez bien à la roue. Un petit mot sur euh, le carburant, les voitures de l'époque fonctionnaient avec de l'essence, avec du plomb qui permettait en fait de, de, de graisser quelque part le, le carburateur et euh, évidemment on trouve plus de l'essence avec du plomb aujourd'hui donc quand on fait le plein de cette voiture on doit ajouter un additif pour compenser le plomb et euh, à chaque fois qu'il faut faire le plein il faut pas oublier évidemment d'ajouter de, de, cet additif. les sièges arrière sont rabattables avec un peu de gymnastique qui donne quand même un coffre assez grand voilà et on continue à faire le tour euh, un peu plus tard, dans la production de, de la Renault 4, Renault a changé pour mettre l'échappement à l'arrière. Mais ici, l'échappement se fait encore sur la roue arrière. Et donc, on continue la petite visite. Je vais vous ouvrir le capot moteur. Je vais pousser sur le bouton à taper. Voilà. Et donc, euh, c'est un moteur, comme je vous disais, 845 cm3, 34 chevaux. Et alors, ce qui est amusant, c'est de voir que le changement de vitesse qui est à l'intérieur, au tableau de bord, cette tringlerie ici, et la tringlerie du changement de vitesse, qui va aboutir là à la boîte de vitesse. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est capable de changer de vitesse sur cette boîte. Constitution assez simple, euh, carburateur simple corps, euh... voiture assez basique, je dirais, euh, même si à l'origine, c'était une petite révolution. Alors, la batterie, le cric, euh, le liquide de refroidissement du moteur, et euh, je pense qu'il doit y avoir quelque part du liquide d'essuie-glace ici. On va refermer le capot de Brigitte. Donc, vous voyez, en fait, euh, toutes les pièces sont, sont d'origine, la calandre, euh, elle est immatriculée en France. Et donc, euh, voilà, c'est donc euh, la fin de la présentation de Brigitte. On se retrouve un peu plus tard pour un tour autour de Simian. Ah bien, nous voilà donc euh, au volant de Brigitte, notre Renault 4TL de 1985, pour un petit tour euh, dans le village de Signan-la-Rotonde. On part de la Rotonde. Alors dans la voiture, ben, vous voyez, euh, tout est un peu d'époque, il manque le cendrier. Il n'y a pas d'assistance au freinage, il n'y a pas d'assistance pour la direction et pour démarrer la voiture, à l'époque, on utilisait ce qu'on appelle un show Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui euh, n'ont jamais connu cette époque Une voiture à essence fonctionne avec un mélange d'air et d'essence. Et bien pour démarrer euh, on va diminuer avec ce choke le, la quantité d'air qui va entrer dans le carburateur pour pouvoir démarrer donc je vais tirer en fait sur ma petite manette à gauche qui est le choke pour démarrer le moteur une fois que le moteur a démarré vous voyez le petit, le petit, un, petit indicateur là qui indique que le choke est tiré on repousse ce choke à moitié et après euh, quand le moteur est chaud et bien on va le repousser complètement donc, je vous ai dit pas de direction assistée, pas de freinage assisté, donc c'est un peu sportif alors en ce qui concerne le changement de vitesse, euh, la première est à l'avant à gauche, la deuxième derrière, la troisième, la quatrième il n'y a pas de cinquième vitesse évidemment, et pour la marche arrière c'est un peu difficile, il faut tirer comme ça et comme ça je suis en marche arrière, et voilà, donc on est parti, on a mis sa ceinture de sécurité et en route pour des, la descente en fait de la rotonde vers le bas du village et c'est parti, accrochez-vous parce qu'on va descendre vers le cimetière. Il voilà. faut évidemment bien pousser sur la pédale de frein parce que sinon elle ne freine pas. Vous avez à gauche et à droite le cimetière. Je passe en première.